L Époque l'époque déjà, en 86, euh, il était d'une actualité brûlante, puisque ça fait 60 ans, euh, sinon plus, euh, en tous les cas, à ces années-là, ça faisait déjà 20 ans, que le couloir de la Suède était, euh, était régulièrement euh, visité par les, les, par les soviétiques, avec des sous-marins, des avions qui avaient survolé Stockholm, et euh, l'île de Gotland, dans laquelle euh, euh, le sacrifice est tourné, en réalité, elle est terminée par ce petit îlot célébrissime qui s'appelle Faro et euh, qui est réuni par un petit bac euh, à l'île de Gotland. Et Faro était euh, interdite aux, aux étrangers, sauf aux résidents hein, qui étaient là, interdite aux étrangers, et, mais, sauf Bergman donc, et ses 500 cohabitants, euh, pour tour où il a tourné plusieurs films. Et euh, quand euh, Tarkovsky a voulu se rendre au pays du cinéma, qui est le pays de Bergman, parce que Bergman, pour lui, c'est vraiment l'idole absolue avec Bresson. Euh, et Bergman l'a proba, très probablement invité. Hein. On n'a on pas, pas les documents, mais c'est grâce à Bergman que, que Tarkovsky tourne le sacrifice dans cette île. Et cette île, aujourd'hui, en 2022, les fonctions de caserne ont été re, revivifiées, avec les événements qu'on connaît et, et, euh, et, sont, et sont au cœur de la, de la grande de, de, de, de la confrontation autant autant Russie hein, aujourd'hui. C'est pourquoi la Suède demande à rentrer à l'OTAN, etc. Parce que elle se sent alors qu'elle était neutre depuis toujours. Et donc dès en 86, on est vraiment dans une île qui est une base avancée de la de la confrontation de la guerre froide finissante, mais quand même. Les, ça fait 20 ans que c'est dans ce régime, et est euh, menacé régulièrement de violation de l'espace de aérien. Euh, de, de... Donc les gens vivent dans la peur, là-bas. Ils vivent dans la peur. On le voit dans plusieurs films de Bergman, ça. Que ce soit la honte, que ce soit Persona, que ce soit euh, le silence. Euh, on voit cette obs obsession de la guerre. Et, et euh, bien sûr, Tarkovsky en fait une fable un peu métaphysique, si on veut, hein. Euh, mais l'apocalypse nucléaire et sa peur, en, 86, en 84, pardon, c est, c est, on est en plein dedans. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le livre, je, je montre une carte de l'état actuel des forces euh, dans ce couloir de, de missiles et, et, de, et, du, et du gazoduc aussi. Je disais Bergman était, était l'idole, et euh, ça, qui le lui rendait bien d'ailleurs. Euh, Bergman adorait Tarkovsky, il fait des éloges tout à fait considérables. De Tarkovsky, et ce qui est. Dans Nostalgia, déjà, il avait euh, et, et utilisé Josephson, Erland Josephson, qui jouait le rôle de Domenico dans Nostalgia, et qui joue ici le rôle d'Alexandre dans le film, mais toute l'équipe, toute l'équipe technique, les acteurs, pas les actrices, hein, les acteurs, on reviendra sur les actrices plus tard, les acteurs, les, les trois acteurs masculins, euh, et l'équipe technique, le directeur Nick Vist de la lumière, ce qui est quand même un poste très très important dans un film, sont tous de l'équipe de Bergman. Le fils de Bergman est sur le plateau comme électricien. Donc, on est dans le monde de Bergman. S'il n'a pas tourné proprement à Faro, c'est parce que ça lui était interdit. En plus, non seulement étranger, mais soviétique. Alors là, on n'en parlait même pas. Quoi. Il ne pouvait même pas poser un pied à Faro. Mais à Gotland, qui est tout près, donc, euh, et qui est l'ambiance euh, la, la plus proche possible de Bergman, c'est là que Tarkovsky, dans une, dans une réserve naturelle, a tourné euh, le, le sacrifice. Voilà. Je dis ça parce que euh, souvent, on dit que, euh, que Tarkovsky aurait plagié Bergman, etc. Et lui, il se rebellait toujours, parce qu'il disait, moi, il n'y a rien à voir, je n'ai rien à voir avec Bergman. Il voulait dire, il voulait pas se... Se déjuger. Il voulait pas se déjuger, ce n'était pas une vanité d'auteur. Il voulait dire, vous, quand vous parlez de Bergman, vous parlez d'images de pictor... de, de, de, pictoriales, d'atmosphère nordique, etc. Vous réduisez Bergman à des clichés dans lesquels Bergman lui-même ne se reconnaîtrait pas. Bergman ne fait pas du Bergman. Et, et moi, euh, au contraire, je suis très près de Bergman, mais je, je ne veux pas entendre parler de ce genre de réduction et si nous faisons du Bergman ensemble, c'est parce que nous défendons une conception spirituelle de l'art et du cinéma. Alors là, on peut arriver à Pasolini. Je suis entièrement responsable du rapprochement, parce que je suis même étonné que personne ne l'ait vu avant moi, parce que c'est la même histoire. Un messager arrive dans une famille, et, et, et la détruit, d'une certaine façon, et on finit par un désastre du, du, du héros. Dans Théorème, il va se réfugier tout nu dans l'Etna, en criant, et dans, dans l'autre, il détruit son usine et sa maison, et dans l'autre, il brûle sa maison, et il, il, il devient fou, il, il, est, il est interdit. Mais euh, les, les choses ne s'arrêtent pas là. Euh, dans, par exemple, le personnage du messager, qui est ce petit bondi, bondissant de diavoli là, le l'ami la de Pasolini, qui est de, le frisé, le jeune frisé, qui est toujours très bondissant. Eh bien, il y a des hommages à ça euh, lorsque Otto, bon, qui était un sexagénaire, bondit aussi sur son vélo, euh, fait, fait des acrobaties, etc. Et on peut pratiquement, c'est ce que j'essaye de faire dans le, dans le deuxième, la deuxième vue que j'ai sur le sacrifice, c'est de montrer que c'est quasiment terme à terme. Le rôle du livre qu'on ouvre, ici les icônes, là les photos de Bacon, les reproductions pardon, de Bacon, euh, les, les personnages, euh, le personnage de la servante, Emilia, qui est une sainte, qui rentre en lévitation, euh, genre Christ aviateur plutôt elle. Tandis que dans le sacrifice, Marie, qui est, qui est la servante aussi, entre en lévitation dans la dans l'union amoureuse avec Alexandre et on a cette lévitation de même on a le rôle des servantes qui sont là euh, pour pour pour tenir euh, le la, comment la, la force populaire de la résistance hein, aussi bien Marie Julie que Emilia hein. alors Emilia dans Emilia c'est le nom de la servante dans Pasolini dans le temps théorème et et donc on a beaucoup beaucoup d'aspects et ça part de Bergman parce que dans une... enfin, mon, mon intuition, elle est partie de Bergman, parce qu'une fois, dans, Bergman, dans, dans une note qu'il fait de Bergman, il dit « Bergman défend un théorème ». Et on ne peut pas dire théorème quand on est cinéaste sans se dire « il y a un type qui a fait un film qui s'appelle Théorème ». Et enfin, même s'il n'y a pas beaucoup d'hommages entre Pasolini et... enfin, de Tarkovsky à Pasolini, il n'en parle que très peu, il n'en parle qu'une fois... Euh, évoquant indirectement évoquant le fait qu'il a été aussi là où a été assassiné Pasolini, dit-il, et une autre fois, euh, il a un projet, Tarkovsky, euh, sur la fin de sa vie, qui est de faire une vie de Jésus. Et euh, il dit « je fais la vie de Jésus hein, », et il ajoute « bien sûr, pas comme Pasolini !» faisant, évidemment, allusion à Saint Matthieu, à l'évangile selon Matthieu, qui est la musique du film de Tarkovsky. Enfin, je veux dire, on tourne en rond, hein euh, c'est évident, ça, on en reste pantois, hein je veux dire, je ne vraiment, je continue à ne pas comprendre qu'il n'y ait pas eu de critique qui est, à qui ça allait sauter aux yeux avant, moi. Il enfin, y a deux clés, il y a, a l'adoration des mages de, de, de Léonard de Vinci, et il y a la passion, selon Matthieu, de, justement, de, de, de Bach. Et ce sont les, les, deux, les deux ombres, enfin les deux, les deux soleils plutôt, hein, sous lesquels euh, Tarkovsky se met. Euh, pour la Passion selon saint Matthieu, c'est dès le générique, il y a euh, euh, le grand lamento de Pierre. Pierre est celui qui a renié le Christ trois fois, et, et, et il pleure, il dit « je le verse des larmes amères, etc. Bon, » euh, c'est une Julie d'ailleurs qui chante, c'est exactement le nom de la servante, qui chante ça très bien et qui est en, en, en générique. Et il y a euh, donc ce, ce Pierre qui a renié trois fois et qui est, qui, est, qui est simplement dans le désastre. La particularité de la passion selon saint Matthieu est qu'elle se sent sur les derniers jours de, de, de, la, de la passion du Christ et, et, et n'aborde pas la résurrection, c'est-à-dire qu'on reste dans, une, dans un univers qui est complètement humain et fermé. Quoi un fermier des humains. Euh, euh, ce qui peut surprendre de la part de Bach quand même, qui est un grand homme de foi. Mais il a fait... C est, c est, la passion selon Matthieu, c'est vraiment l'histoire d'une tragédie humaine à l'échelle humaine. Et... Et le sacrifice aussi. Le sacrifice, c'est une tragédie où, où Dieu n'a pas de place. Enfin, finalement, quoi, je veux dire... Il y a l'idée de sacrifice qui est partout, mais... Euh, Dieu est invoqué 14 fois, 15 fois comme tout le monde, ah mon Dieu, ah mon Dieu, il n'y en a qu'une de vraiment pieuse, c'est les deux servantes qui sont pieuses, puisqu'on entrevoit Julie agenouillée derrière en cinquième plan, et puis que Marie, est manifestement, elle est quelqu'un qui, qui est pieux aussi. Mais euh, il n'y a pas euh, la, la, la présence métaphysique de Dieu euh, dans, dans, dans le sacrifice. Bon, alors l'adoration des mages, c'est la même chose. L'adoration des mages, euh, si on se représente le tableau, c'est un tableau qui est divisé en deux. Une partie très sombre en bas, et vaguement colorée, et une partie très très claire, presque comme un dessin, comme un dessin au crayon, qui représente une, des chevaux en guerre, une grande bataille. Et en dessous, il y a la, la, la, la, la Vierge qui a son enfant qui est presque en train de tomber, il ne tient pas debout, il est, il est là, il est au bord du de, déséquilibre sur le genou, et il y a les rois mages qui en général sont fastueux, avec des cortèges qui sont représentés par deux misérables, effrayants, avec des masques grotesques, et qui sont là à, à, à, à se mettre à genoux devant la Vierge, fragile dans l'ombre, et derrière il y a Jean-Baptiste, avec le doigt admoniteur, le fameux doigt de Jean-Baptiste qu'on verra chez Godard, par exemple dans le livre d'images et tout ça, enfin, je veux dire, le fameux doigt admoniteur qui est, qui est là pour indiquer ce qu'il faut voir, et ce doigt montre la guerre, ne montre pas la Vierge et l'Enfant, montre la guerre. Et c'est comme s'il disait Là, il se passe quelque chose qui est dans l'ombre, mais voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de la guerre. Et dans un coin du tableau, en haut, il y a un escalier avec un tunnel. C'est le motif du tunnel Gatan dans le sacrifice, où on voit ce tunnel avec tous les gens qui courent au moment de l'apocalypse nucléaire et qui a un grand désordre. Et ce tunnel s'ouvre dans le noir, évidemment. Tunnel tourné donc en avril 80, en 85. Euh, en, en février 85, 85 peut-être, j'ai peur des dates. Olof Palm. Le président suédois se fait assassiner dans ce tunnel, devant ce tunnel, après le film. Olof Palm se fait assassiner exactement là. Et quelques mois après, 1985, c'est l'explosion de Tchernobyl, dont, dont Tarkovsky consigne son, son horreur sur le journal et il meurt en décembre. Séquence la guerre de, de Léonard, tunnel Gatan qui est représenté dans les deux. Tunnel Gatane, qui est le lieu de l'Apocalypse et d'ailleurs d'un tournage très acrobatique avec des miroirs, des polis, enfin c'est un très beau moment en noir et blanc. Et comme par hasard, lieu de l'assassinat d'un président et, euh, et, et ce sont les dernières images. Toute cette, cette séquence de date, cette continuation de date, moi, m'intrigue, je veux dire, évidemment, on ne va pas jouer les magiciens, tout ça, on va faire parler euh, les, les indices comme des, comme des, comme des, comme des, comme des sorciers, ce n'est pas ça, mais... Il y a une ambiance, il y a une ambiance qui est là, et je crois que l'ambiance la, de Léonard euh, est une ambiance, d'ailleurs, Otto, le messager, est terrifié par Léonard. Il dit « je ne peux pas le voir, ça, ça, ça me fait peur ». Et quand on se penche un peu sur le, le, le, le temps de Léonard, on s'aperçoit que Léonard a été terrifiant. Il était jugé, Raphaël c'était la douceur, Michel-Ange c'était la puissance, Léonard c'était la terreur. Évidemment, ça paraît absurde et amusant d'aller s'occuper de petits objets. Mais enfin chez Tarkovsky, il y a toujours des objets qui circulent, des, des, des natures mortes, etc. Et euh, la, la, il y a deux choses ici qui sont tout à fait drôles à pister. C'est la bicyclette d'Otto et le châle d'Adélaïde. La bicyclette, en fait, ce, ce qu'on ne voit pas, et qu'il faut vraiment regarder image par image, séquence par séquence pour s'en apercevoir, c'est que c'est la même. Et qu'elle passe de main en main et qu'elle passe de main en main en dépit du bon sens, en dépit de toute réalité. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Euh, on voit le vélo dans, dans la remise, et on voit, euh, trois secondes après, Otto arriver avec son vélo, qu'il a prêté la veille euh, pour aller chez Marie. Donc, comment ce vélo passe de main en main Donc, en réalité, euh, tout est fait pour que le spectateur se demande, par ailleurs, si tout ça au fond, est réel, ou si ce n'est pas un, un, grand, un grand cauchemar euh, qui n'a qui jamais existé, quoi. qui a jamais eu de guerre nucléaire, qui a jamais eu d'apocalypse, jamais eu... sauf qu'il y a un fou hein, qui met le feu à sa maison parce qu'il croit qu'il a vécu tout ça. Et donc ce vélo, il, est un peu, euh, il souligne ce côté un peu impossible. Hein euh, voilà. Et quant au châle, lui, alors curieusement, euh, on ne s'aperçoit pas qu'il y en a deux. Et que c'est les mêmes, qu'il y a celui d'Adélaïde et le sien là-haut, euh, qui reste dans la chose, et, et, et qu'en fait, ce sont deux châles qui sont identiques. Alors moi, je me suis amusé à penser que c'était dans en voyage de noces, qu'ils avaient acheté deux châles identiques pour avoir les mêmes comme souvenir. Mais bon, ça ne va pas plus loin, ça c'est juste pour, pour m'amuser. Mais quand on regarde de près ces deux objets, on s'aperçoit qu'ils racontent un peu plus que de simples accessoires, d'ailleurs, que de simples, oui, de simples machines. Parce que l'accessoire au cinéma, finalement, c'est important. De la même façon que Eugenia a été dans Nostalgia pour moi le personnage principal, ce qu'on ne dit pas assez cette femme comme ça, on ne fait pas assez attention au petit rôle de Julie tenu par la Française Valérie Mérès. Je dis au passage que les deux autres actrices sont toutes étrangères, il y a une écossaise et une islandaise, et qu'elle elle est française, et, et que donc ça crée un rapport au langage qui est très différent des femmes, alors que tous les autres sont suédois et parlent en suédois. Et Julie, euh, c'est elle qui a l'honneur du premier plan, c'est elle qui tient tête à Adélaïde, c'est elle qui euh, est toujours là quand on a besoin d'elle pour tenir la seringue, etc. Bref, elle représente euh, la résistance populaire, le, le sang-froid populaire, que rien ne désarme, que rien n'effraie, ne, ne, et qui va tenir tête, quoi qu'il en soit. Et ça, ça nous rapproche du Pasolini, Ou encore. Comment le bon sens paysan, pour l'un qui se dit communiste, mais qui de ce point de vue est quand même extrêmement proche du monde rural et paysan, et, et tient à ses valeurs, et l'autre évidemment qui n'est tout sauf communiste, et qui lui aussi considère que euh, le peuple détient une force de résistance euh, indestructible. Voilà, Tarkovsky s'est connu qu'il est mémochise, mais est trop connu. En effet, on dit qu'il est, est très, très, très misogyne parce qu'il est attaché dans ses films au rôle de mère, au rôle d'épouse, euh, euh, aux saintes et aux sorcières, mais que les deux derniers films, comme par hasard les non-russes, ceux qui sont tournés l'un en Italie, l'autre en Suède, mettent en scène des femmes inédites. Nostalgia, Eugenia est une femme charnelle, sensuelle, un peu désespérée dans l'amour, mais qui quand même... Euh, et, et, et, dans ce, et dans ce registre de la, de la, de la femme euh, euh, appétissante. Et la, et la Julie, c'est ça qui est important. C'est que Julie, il n'y a pas d'équivalent dans, dans le cinéma d'avant de, de, de, de, de, de, de, ce, de ce personnage. Les, les femmes sont en effet... Il est misogyne, mais il, dé, il se défend, il veut. Il veut. Parce que il, est, il est de ces misogynes qui mettent les femmes sur un piédestal, sans doute pour mieux les dominer, vont dire les autres, c'est évident. On peut, il y a un côté euh, douteux, si, dès, dès que quelqu'un dit « ah les femmes, ah les femmes ». Mais, ah euh, les femmes à condition qu'elles soient mères, et qu'elles portent les valeurs dont lui pense qu'elles sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes que celles que portent les hommes. Alors, cette diversité, cette, cette, cette, cette, cette, cette, euh, diversité qui va... Jusqu'à Eugénia et l'amour, Julie et la sainteté euh, laïque, euh, en même temps la résistance, euh, c est, c est, ça, ça tempère l'accusation le, le, le, de misogynie. Aujourd'hui, c'est difficile de faire, de faire mieux du, du point de vue de la, de la spiritualité au cinéma, et en même temps, c'est difficile de faire un tel accord entre euh, le. le la, la, la façon de le filmer, parce que il ne faut pas oublier que enfin, le sacrifice, c'est une centaine de plans, quoi, sur deux heures, plus de deux heures. Alors qu'un un, un, un film moyen, il y en a mille. Et que euh, en, neuf ou, en, en neuf ou dix séquences, euh, de plus de cinq minutes, cinq, six minutes chacune, il fait la moitié du film avec euh, dix séquences. Et ça s'ouvre sur une très grande séquence de neuf minutes, ça se termine sur le fameux incendie qui en fait encore huit ou sept ou huit. Et, euh, tout le monde sait bien quand même que quand on, quand on utilise le plan séquence, eh bien, il faut se mesurer au temps. Et ça, qui sait filmer le temps Je crois que c'est ça qu'on pourrait dire. C est, c est, euh, il a fait un livre qu a, qui a été traduit le temps scellé, la traduction est, est désastreuse, ça, ça veut dire le temps imprimé, le temps gravé, et pas du tout le temps scellé qui évoque la notion de fermeture. Ça c'est une fantaisie de traducteur, mais euh, quant au temps, oui. C'est un cinéaste du temps. Et euh, la traduction anglaise est bien meilleure. Sculpting in time, sculpté dans le temps.